Les actions ayant déjà apporté une forme de récompense sont ainsi marquées et transmettent de la dopamine lorsqu'elles sont proposées par les noyaux gris. Il y aurait donc à cette étape de l'activation de l'action avant son déclenchement une sécrétion de dopamine, comme une claque dos là, avant qu'on fasse l'action. Vas-y, t'es capable Vas-y, t'es capable Go, go, go Ouais, ouais, ouais, ouais Go, le go, go Go, go, go Pas tant que ça, quand même. Une motivation, quoi Ouh. Gou, gou, gou. Il est crédit ce matin. Ouh, ça ne manque pas, il manque un café peut-être. Et ouais, ouais, ouais, tout à fait. Et ça explique pourquoi. Le seul fait d'imaginer une action... Reprenons notre action de manger du gâteau. Ah oh oui, manger manger du gâteau. En fait, j'ai hâte de manger du gâteau. Comment ça, ça vient pas je, je... Ça va venir, ça va venir. Juste visualiser cette récompense. Tu veux dire l'imaginer Ouais, ouais, ouais. Juste imaginer génère un effet de récompense qui active déjà les noyaux accumbens et la sécrétion de dopamine qui va avec. L'émotion alors ressentie. Tu parles d'émotion Oui, écoute bien. L'émotion alors ressentie peut être comparable à celle que l'on ressent lors de la consommation de la récompense. Tu veux dire que ce sont les mêmes neurones qui sont impliqués dans l'imagination et l'exécution menant à la même récompense Manger du gâteau Ouais, seulement imaginer des actions ou se les remémorer. agit effectivement sur notre corps. Essayez ça à la maison. Et l'apprentissage conduit à ce que ce ne soit plus la récompense qui active les neurones dopaminergiques. Ah non Non, les signaux annonçant l'arrivée de la récompense sont suffisants eh, pourquoi ce livre-là? Donc, si j'ai bien compris, imaginez manger du gâteau, fait sécréter de la dopamine. Pour encourager à manger du gâteau. Mais si après un temps, là. Hein, on ne mange toujours pas de gâteau, là. L'absence de récompense entraîne quoi? Là? Bah, tu l'as bien compris. Euh, un genre de frustration. Hein? Ouais, c'est vrai que je suis frustré, là. Je t'en veux, je vais te manger. C'est vrai, j'ai vu des, des morceaux de gâteau qui. Des morceaux de cerveau qui ressemblent à des gâteaux, ou l'inverse, là. Enfin, une récompense, le simple fait de l'imaginer, non suivi de la récompense comme telle, peut déclencher de la non-satisfaction. Ah, je sais, je sais. Qu'il est possible de raisonner, par contre, au niveau préfrontal, ici, le devant. Hein. On se dit, on va reporter la récompense à plus tard. Euh. Comme si on se disait, bon, mais je mangerai du gâteau après le dîner, quoi. Exactement. Et... Et le deuxième neurotransmetteur important sécrété par les noyaux accumbens. C'est vrai, on a juste parlé de la dopamine jusqu'à maintenant. C'est la sérotonine, pour ce qui nous concerne. Qui module les effets ici de la dopamine Intéressant, n'est-ce pas La dopamine favorise l'action, coûte que coûte Et cela peut être sans fin. Ah Alors que l'effet de la sérotonine dans le cerveau se traduit plutôt par l'inhibition de l'action, comme par exemple... « La satiété. Ah, »« Merci, j'ai assez mangé. Hum, avec le petit bonheur qui s'ensuit. » La sérotonine intervient pour arrêter de manger, mais aussi pour empêcher de faire n'importe quelle action n'importe quand. Chez l'adulte, un faible taux de sérotonine est ainsi associé à une agressivité augmentée. « Pourrait-on dire que la sérotonine réduit la prise de risque, encouragée par la dopamine ?»« Elle réduit même l'anxiété. »« Ah oui ?» En manque de sérotonine, l'organisme peut tomber en mode d'hypersensibilité émotionnelle et de détection des problèmes de manière exagérée. Tu me cherches, là Serait-il pas en manque de sérotonine, celui-là, perpétuellement Ah, ah, ah. ah je fouille dans tes notes, là. Mes notes sont là. Ben oui, c'est vrai, mes notes sont là. Selon tes notes, moi, j'ai absolument rien à voir là-dedans. La sérotonine, sécrétée par les noyaux accumbens, atténue également la douleur. Provenant de l'effort, quand on fait une action. Oui, on sent moins la douleur quand on force pour ce qu'on veut. C'est intéressant, n'est-ce pas Il suffit de croire à quelque chose et lorsqu'on y travaille très très fort, on sent moins la douleur. On sent moins la douleur On sent moins la douleur. On sent moins la douleur. On sent moins la douleur. On sent moins la douleur. Pip. La sérotonine favorise ainsi le calme et la stabilité en contrebalançant les effets de la dopamine. Nous aurons l'occasion d'y revenir, mais souvenons-nous que les noyaux gris tiennent en compte plusieurs considérations pour encourager ou non certains mouvements procéduraux. Avant de les relier à l'AMS. Ah ah, voilà Et lorsque l'AMS reçoit des noyaux gris sa commande de mouvement, est-ce que l'action est prête Ah bah, loin « Ah non !»« Ben non, les mouvements pour l'action, une première fois assemblés, doivent ensuite passer par le cervelet. »« Ah oui, j'avais oublié, ah hein? !»« Parce que le cervelet, comme il reçoit les données physiques du corps, son rôle est capital pour finaliser et concrétiser l'action, n'est-ce pas ?»« Ouais, pour les ajustements de force, de durée, d'amplitude, de chaque muscle et de leur succession dans le bon déroulement de l'action. » Hum, est-ce qu'on va pouvoir voir ça par écrit Ouais, certainement, on va pouvoir se retourner comme ça, aller le voir. Ah ouais, pour les ajustements de force, de durée, d'amplitude, pour chaque muscle et leur succession dans le bon déroulement de l'action. Sans quoi l'action ne saurait être fluide Ouais, juste de dire fluide comme ça, c'est pas évident, hein eh ouais, Et il y a beaucoup de muscles impliqués, souvent dans plusieurs parties du corps. Même des mouvements de langue, c'est assez compliqué. Alors, un tiers du cervelet, ce qu'on appelle le néo-cervelet. Le néo-cervelet, le cervelet néo, le nouveau cervelet. Ah, c'est lui. Alors, le néo-cervelet est dédié à ses calculs, préalables au déclenchement de l'action. Ouais, c'est une calculatrice formidable quelle que soit la simplicité des mouvements à réaliser, le cervelet est toujours là pour les coordonner. Et puis après, ça revient à l'AMS, n'est-ce pas l'action est prête, n'est-ce pas N'est-ce pas N'est-ce pas nest pas, pas Non, pas encore. Une fois tout ajusté par le cervelet, l'action est produite en circuit fermé. Dans le crâne Bah non, dans l'AMS. T'avais oublié l'écran. Ah oui, l'écran Dans, dans l'air motrice, motrice supplémentaire, c'est vrai. Ce qu'on appelle la prévisualisation de l'action, n'est-ce pas Ouais, c'est ça. Une image motrice de la totalité du mouvement musculaire de l'action est projetée. On imagine l'action Un petit peu plus. On produit l'action sans l'exécuter. Sans donner véritablement le go au muscle Ouais, c'est ça. Pour en constater les effets, les conséquences prévisibles, positives ou négatives. Comme un enchaînement en salle de répétition. Un filage complet, là, avant de diffuser la représentation devant le public. En quelque sorte, ouais. C'est encore le moment de la parfaire, de l'adapter davantage à la situation, de la suspendre ou même de l'annuler. Mmh. C'est pareil comme au théâtre, quoi. Ouais, ça ressemble beaucoup. Et après la prévisualisation et les dernières adaptations, l'action est prête. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Oh là là. Ouais. Alors on peut la déclencher Seulement quand cette région du cortex préfrontal, qui supervise les actions, le jugera à propos. Ça risque d'être long. Alors vous êtes d'accord avec moi L'action est prête, on la déclenche. Alors partez, là, y'a l'os go go go go go go go go go go go go